Comment s'est passée ta dernière soirée au restaurant Oui, c'était hier soir, euh, je suis allée à Trolis avec euh, deux de mes amis. C'était une soirée, ça s'est bien passé, et c'est une soirée qui était aussi euh, importante pour moi et pour mes amis, parce que c'était ma dernière soirée à Austin. Alors j'étais contente de voir mes amis, aussi un peu, un peu nostalgique, un peu, un peu triste. Euh, puis, euh, mais donc ça s'est bien passé, on est allé au restaurant vers, euh, vers 8 heures et on a bien discuté, on a discuté de, de nos études, de, de l'avenir, de ce qu'on va faire et puis on est resté deux heures, on a, mangé, euh, on a mangé de la viande, des légumes moi j'ai pris des quesadillas avec du, des épinards et euh, des champignons et, euh, on Après, on a discuté, on est rentré ensemble et puis euh, voilà.